La colère de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse, c'est un virus qui détruit votre chiffre d'affaires, qui détruit votre productivité, qui détruit votre sourire. Ce que je, vous ai, je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'est réellement cette colère de l'entrepreneuse, parce que comme je vous le dis, c'est un virus, c'est sournois, ça ne se sent pas comme une franche colère. Et je vais vous expliquer surtout qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce que j'ai mis en place pour justement ne plus avoir affaire à cette colère. On voit ça dans cette vidéo. On va parler donc aujourd'hui de cette fameuse colère qui est réellement et concrètement un virus. Euh, hop, Je vous ai mis des petites bougies, donc autant en profiter. <rire> euh, et on va... Je vais vous parler de cette colère en ouvrant ce calendrier de l'avant parce que ce calendrier de l'avant a pour moi une signification par rapport à cette colère que j'ai vécue. Euh, je vais vous expliquer également comment elle arrive, je vais vous expliquer euh, comment c'est arrivé pour moi et je vais vous expliquer aussi ce que j'ai mis en place pour que ça n'arrive plus. Alors la colère qu'est-ce que c'est La colère de l'entrepreneur je présume, comme je le dis c'est un virus. C'est vraiment quelque chose qui arrive de façon sournoise dans votre vie. C'est une accumulation de déceptions, de mini-jalousies, d'envie, de, de colère parfois, de, de, de trahison. C'est vraiment une accumulation de beaucoup de choses qui fait qu'à un moment, vous êtes vide. Et ce moment-là, c'est une certaine colère que vous n'allez être capable de manifester qu'à l'intérieur d'un petit groupe de personnes, des personnes qui vous connaissent très bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai un de mes amis qui m'aime énormément, qui ne, serait, qui ne ferait rien pour me vexer, qui ne ferait rien pour me blesser, je le sais, qui m'a dit un jour, euh, oh là là, qu'est-ce que tu es de directive Et je me suis dit, euh, moi, là, je suis directive Non, non. Euh, moi, Izzy, je suis plutôt douce, je suis plutôt gentille, je suis plutôt avenante. Et puis, sur le coup, voilà, j'ai zappé ça, bien que lui, s'il a pris le temps de m'en parler, c'est qu'il y avait euh, des raisons. Je vais pas mourir de calendrier en même temps. Euh, donc, s'il m'a dit ça, lui, je pense que c'est parce qu'il y avait des raisons, c'est parce qu'il a ressenti quelque chose qui le faisait aller vers là, qui lui faisait me dire ça, et qu'il a ressenti justement ma direction. Mais après, j'ai réfléchi. Parce que quand une personne parle, prend le temps de vous parler, quand une personne que vous appréciez, que vous appréciez, prend le temps de vous dire quelque chose qu'il ressent sur vous, je pense qu'il est bon de se poser deux minutes en disant mais est-ce qu'elle voulait me faire du mal non Alors pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça Et en fait je me suis rendu compte que j'étais directive parce que je n'étais pas aidée. Je n'étais pas aidée parce que j'avais pris des collaborateurs qui n'avaient pas fonctionné, avec lesquels ça n'avait pas marché. Les collaborateurs n'avaient pas marché parce que je n'avais pas été capable de les diriger ou parce qu'ils n'avaient pas été capables d'être autonomes. Et je suis remontée tout ça en disant j'ai accumulé beaucoup de colère. J'ai accumulé de la déception par rapport aux gens que j'ai engagés qui n'ont pas été à la hauteur. J'ai accumulé euh, de, des pertes financières qui me met en colère contre moi parce que je n'ai pas su les gérer. Euh, j'ai accumulé des pertes de personnes puisqu'il euh, y a des gens autour de moi euh, dont j'ai dû faire, que, dont je pensais notamment, je pensais à une personne que, que j'adorais et que j'ai été obligée de sortir de ma vie parce que bah, c'était quelqu'un qui n'était pas bon pour moi. Euh, j'ai eu aussi euh, cet été de mai à début août, j'ai eu quatre décès dans ma famille et tout ça Emmener une certaine colère parce que oui, je devais gérer ces décès, oui, j'avais la partie triste, mais j'avais aussi ce manque de temps pour développer ma société et tous ces événements faisaient qu'en fait j'étais fatiguée et cette colère en fait était en train de me ronger de l'intérieur. Colère de ne pas avoir le temps, colère de, de l'injustice aussi. Quand on est de toute façon, principalement lorsque vous avez un moment où vous vous partez vers la colère, c'est souvent que ça touche quelque chose qui est important pour vous. Les valeurs. Moi, mes valeurs, ma valeur première, c'est la loyauté. Et la deuxième, c'est la justice. J'aime que les choses soient droites. Et je suis désolée, mais perdre des gens qu'on aime, c'est pas juste. Je suis désolée, mais prendre le temps d'engager des personnes qu'on qu va payer, qui ne font pas leur travail, c'est pas juste. Et de tout ça est ressorti de la colère. Mais de la colère envers moi. De la colère envers moi. Bonjour, quand même mon calendrier hein. De la colère envers moi, mais... Je... Voilà, la... Le rapport avec le calendrier, c'est que... Je voulais ce calendrier l'année dernière. Mais comme j'étais... Et en fait, on me l'a offert. Euh, cette année, j'ai un ami qui me l'a offert. Euh, parce qu'il savait que l'année dernière, je ne... Je ne l'avais pas fait, je m'étais pris beaucoup trop tard, ce calendrier avait été en rupture très très tôt. Et, euh, et donc je ne me l'étais pas offert, donc il me l'a offert. Mais comme j'étais en colère contre moi, je ne m'autorisais pas de plaisir. Parce que si on remonte à cette colère, moi je fais du développement personnel, attention. La règle numéro 1 de la loi de l'attraction c'est la responsabilisation. ok, Donc je suis responsable de tout ce qui est arrivé. Des mauvais choix, des pertes financières, des formations que j'ai achetées qu'on ne servait à rien, des, des collaborateurs que j'ai pris qu'on ne servait à rien. Je suis responsable. Attention, à règle numéro 1 de la loi de l'attraction. Le problème, c'est que ben, je m'en suis voulu à moi. Donc, comme je m'en suis voulu à moi, eh j'ai encore plus travaillé et je ne m'autorisais pas le moindre plaisir. J'ai reçu ce calendrier de l'avant au mois de septembre. On est quasiment décembre. À la minute où je fais la vidéo, il est... Hop, Vous allez le recevoir normalement aujourd'hui, c'est le 29, il est midi, mais je ne me suis pas autorisée à ouvrir ce calendrier de l'avant parce que je ne le méritais pas. Et ça c'est aussi quelque chose quand on est dans cette colère de l'entrepreneur, dans cette frustration de l'entrepreneur où on se dit « mais je fais mieux que lui et il gagne plus d'argent que moi ». J'ai formé cette personne, elle a plagié ma formation. J'ai accompagné cette personne, elle n'est pas contente. Alors que j'y ai donné plus et j'ai eu ses collaborateurs, ils n'ont pas fait leur travail. Et tout ça crée une frustration, tout ça crée une colère et tout ça on l'intériorise. Si vous aussi, à un moment, vous avez ressenti ça, sincèrement, mettez-les-moi dans les commentaires. Dites-moi, mais moi aussi, Izzy, si, je ressens cette colère. Mais moi aussi, Izzy, si, je, je me sens perdue dans tout ce que j'ai fait. Je ne sais plus quoi faire. Ça aussi, c'est une des étapes de la colère. Je ne sais plus quoi faire. Moi, je me suis réveillée un matin, au mois de juin, et je me suis dit, euh, je fais quoi là Je ne sais pas quoi faire. J'ai fait des notes, mais en même temps, je ne les suis pas. Hein. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose dont, dont je veux vous parler je vais me mettre sur le côté parce que je pense que sinon on ne le verra pas euh, donc c'est je vais essayer de le mettre comme ça voilà euh, je ne sais pas s'il si se met dans ce sens là ou dans l'autre je n'en sais absolument rien bon, on va mettre les petites maisons au fond il aurait fallu que je prenne un plan bref euh, et donc ce qui s'est passé tout simplement c'est que je me suis privée d'être heureuse et comme je me privais d'être heureuse, je m'isolais des gens au mois de septembre, je ne suis pas sortie du tout, j'ai fait que travailler au mois d'octobre, je ne suis pas sortie du tout ah si, je suis allée euh, 4 jours à Istanbul, c'était magnifique je suis, allée, euh, je suis allée 3 jours à Paris, c'était génial au niveau du mindset vraiment, ça m'a fait du bien pendant après, j'ai culpabilisé donc j'étais en colère contre moi parce que je n'ai pas avancé comme je voulais euh, je vais mettre mes petites notes là parce que sinon si j'oublie de vous dire des trucs Si vous aussi aujourd'hui vous ressentez cette espèce de colère, cette espèce de frustration, cette espèce de, de manque d'estime de vous Alors il fallait que je vous filme l'intérieur, c'est vraiment très très beau euh, Si vous aussi vous avez euh, ce manque d'estime de vous, si à, à un moment vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie Je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis en place pour remédier à ça Alors il y a une chose que je voudrais vous dire avant c'est pas magique. Ça se fait pas en deux secondes. Je... La personne qui me l'a dit, me l'a dit il y a beaucoup plus de... un peu plus d'un mois maintenant j'ai pas fini de travailler sur cette colère. Et elle revient. Elle revient tout le temps. Et beaucoup moins qu'avant. L'avantage, euh, c'est que je travaille beaucoup sur moi je sais mettre en place des paliers. Et pourtant, je n'ai pas vu cette colère arriver. Je ne l'ai pas vu parce que je suis easy Catala et que je fais du développement personnel je me suis cru au-dessus de ça. Mais, comme je fais du développement personnel et que j'ai d'autres paliers, j'ai mis des paliers en place. La première chose que j'ai mis en place, eh bien tout simplement, c'est euh, le sport. Tout le mois d'octobre, je n'ai pas fait de sport. Alors oui, j'ai un petit problème de santé, j'ai eu une infection des poumons, je n'ai pas eu le Covid, mais je n'ai pas fait de sport. Donc, cette colère a grandi, puisque je n'ai rien mis en place pour exulter cette colère. Pourtant, je fais normalement beaucoup de sport. Enfin, j'en fais au moins trois fois par semaine, des fois beaucoup plus. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis fait un petit challenge personnel en me disant, je vais faire du sport tous les jours. Des petites séances au minimum 10 minutes. Petite séance d'abdos, petite séance de yoga. Minimum 10 minutes. Oui, je sais si... Que... <rire> Si je connais un professeur de yoga qui s'appelle Jean-François et qui est un de mes clients et qui habite à Nice, si je lui dis que j'ai fait 10 minutes de yoga, il va me laminer. <rire> Bref, je m'étais vraiment euh, mis dans cette situation de faire du sport tous les jours. J'ai tenu 21 jours à peu près. Euh, et des fois, je le faisais le soir parce que je n'avais pas le temps dans la journée où je ne prenais pas le temps. Et je me suis mis euh, à... Réfléchir à des choses qui me feront encore du bien donc la première chose que j'ai mis en place c'est le sport la deuxième chose que j'ai mis en place c'est la méditation donc j'ai chez moi un espace de méditation euh, avec plusieurs choses j'ai des lancers j'ai euh, une lampe de sel j'ai des, des cartes aussi vous savez des cartes d'intention qui vous aident à définir votre journée et, euh, et donc j'ai défini sors les trucs je hein. euh, voilà. la première chose donc ça a été le sport la deuxième chose ça a été de reprendre la méditation mais voilà j'essaie de faire de la méditation principalement de la méditation guidée je ne sais pas encore aujourd'hui rester dans le calme absolu euh, la troisième chose que j'ai mis en place euh, ça a été d'aller marcher dans la nature. Alors, je suis une grande trouillarde. Je n'aime pas marcher seule, donc euh, j'ai demandé à diverses personnes de m'accompagner en fonction des jours. Euh, donc, je ne vais pas marcher tous les jours, mais j'ai mis en place différentes. J'ai demandé à différentes personnes de m'accompagner pour ces sorties, notamment à ma cadette. Bref, ça m'a fait un bien fou. J'ai aussi gardé des moments pour être toute seule. Des moments le matin, par exemple. Ce matin, je me suis levée. J'ai travaillé un petit peu. Ensuite, je me suis occupée de mes filles. Euh, puisque en général, de 7 à 8, je suis vraiment focalisée sur mes filles, leur petit déjeuner. Je leur ai fait euh, un petit déjeuner pressé. Oui, je sais. Mes enfants sont grands. Elles ont 15 et 21 ans, mais je tiens à être présente pour elles. Et euh, ensuite, elles sont parties à 8h. J'ai fini 2-3 trucs que j'avais à faire. 8h30, si vous avez vu ma story de ce matin, euh, j'ai fait mon elliptique. J'ai fait 20 minutes d'elliptique. Euh, j'ai fait... Euh, 20 minutes d'elliptique et j'ai fait 4 km. Ensuite, euh, j'ai préparé mon repas. J'ai fait 8 minutes de méditation. Ça me suffit. J'ai tiré une carte d'intention pour m'aider sur ma journée, etc. Et je suis allée prendre une douche. Je me suis coiffée. Vous avez vu, je me suis fait des anglaises. Et, euh, et je suis venue travailler. Là, j'ai un coaching dans pas très très longtemps. Et, euh, et c'est un rythme qui me convient. Je ne suis pas à me lever à 5h30 et me mettre à travailler non-stop. J'ai besoin d'être à mon écoute. » Si vous voulez sortir de cette colère, il va falloir que vous preniez un moment pour travailler votre corps et travailler votre esprit, ce qu'il y a dans votre tête. Si vous forgez votre corps, vous faites beaucoup beaucoup de sport, mais qu'à à côté vous avez un esprit zéro, et ben, vous allez faire du sport et après votre corps il va faire « Ok, là j'ai fait du sport, je vais arrêter. » Si vous travaillez que votre esprit, vous allez faire comme moi avant, travailler, travailler, travailler, mais vous allez fatiguer intellectuellement votre corps. Et en fait, il ne va pas compenser par la création d'endorphines, de créatines, etc. Je ne suis pas une experte en neurosciences, il faudrait demander à d'autres personnes. <rire> euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire Ah oui, parce qu'en en fait j'ai choisi d'être seule parce qu'en fait, j'étais jamais seule avant. Euh, entre le confinement, les vacances, euh, j'avais un ami qui était à la maison quelque temps. Euh, je n'étais jamais, jamais seule. Et j'ai eu besoin aussi de reprendre ce temps où j'étais seule. Euh, j'ai eu besoin de, de, de... Une petite chose aussi que je ne vous ai pas dit, que j'ai rajouté et qui pourrait peut-être vous servir, c'est que je me suis acheté un journal intime. Un beau journal, un beau cahier, euh, sur lequel eh bien, je vais faire comme quand j'étais petite. Euh, donc j'écris ma journée, j'écris mes gratitudes, j'écris mes intentions. Et c'est un journal qui est fermé, parce que ben, j'habite, j'ai deux enfants, donc je n'ai pas envie que mes confidences soient, soient livrées, mais ce cahier est fermé et il est pour moi. Par contre, tous les jours, je pratique la gratitude. Une autre chose que je fais, et ça c'est grâce à Mélissa Normandin-Roberge, donc Mélissa, si tu écoutes cette vidéo, un grand, grand, grand merci pour ça. Je me suis mis trois alertes sur mon téléphone. Une à 9h33, une à 15h33 et une à 21h33. Et c'est une alerte avec une belle musique bien douce pour pratiquer la manifestation. Parce que ça aussi j'avais oublié, j'avais oublié complètement de manifester ce que je voulais. J'étais tout le temps dans les plaisirs, dans les désirs des autres. Et en fait j'en avais complètement oublié ce que moi je voulais. Je me levais le matin, je préparais le petit déjeuner de tout le monde sans me demander si c'est ça que je voulais. Est-ce que je voulais préparer le petit déjeuner de tout le monde Je ne me posais pas la question. Et très sincèrement, tout le monde même, chez moi, toutes les personnes qui vivent chez moi même, même mes chats, si je ne prépare pas le petit déjeuner, il n'y a personne qui va m'en vouloir. Par contre, j'étais tellement vide à cette période que le fait de faire plaisir, eh bien, je me nourrissais mon non-plaisir à moi-même par le plaisir que j'apportais aux autres. Euh, voilà donc les cinq choses. Donc il va falloir que je regarde maintenant comment ça, ça se met en fait. <rire> je pense que je ne pourrais pas le finir avec vous parce qu'il euh, y a un système et il doit y avoir des lettres ou des chiffres ou quelque chose et je n'ai rien. Alors peut-être qu'il faut le mettre au hasard. Ça me va aussi le hasard. J'ai pas envie de tout casser en fait. Euh, donc je vais vous résumer les cinq choses que moi j'ai mis en place pour contrer cette colère. Comme je vous l'ai dit, c'est un processus. Ça prend du temps. C'est pas quelque chose où dès le premier jour, vous allez dire « Ah super, j'ai mis en place tout ce qu'a dit et je suis plus en colère. Je suis motivée tous les jours, j'ai retrouvé mon sourire tous les jours. Je suis créative, je suis productive et je gagne plein d'argent. » Non, c'est un processus que vous allez mettre en place. Donc la première chose, du sport. Aujourd'hui, j'essaie encore de faire du sport tous les jours. Deuxième chose, méditer le matin. Euh, je ne prends pas beaucoup de temps. Des fois, je prends 3-4 minutes juste pour respirer dans le silence. Euh, la plupart du temps, donc je fais ça. De temps en temps, c'est plus donc, des, des, euh, des audios que j'écoute, ce qu'on appelle des méditations guidées. Ensuite, aller marcher seul ou accompagné, mais d'aller marcher dans la nature. Vous ne pouvez pas être ici et voir la mer, parce que j'habite à 6 km de Valras-Plage, donc c'est juste magnifique, on voit, si vous êtes à Valras, vous voyez la côte espagnole et l'autre côté, vous voyez 7, euh, euh, pour ceux qui connaissent vous pouvez pas être en train de regarder ça avec les oiseaux, avec les vagues, et, et, et de pas être bien c'est pas possible, en fait donc, sport euh, méditation nature, des moments pour moi, aussi, ce que je vous disais euh, je prends des bons <coughs> Je prends des moments seuls, des moments où, euh, par exemple, je vais, ne euh, serait-ce qu'être seule, et euh, je vais prendre des... Je vais prendre soin de moi, je vais faire des gommages, je vais faire euh, euh, des soins pour moi, je m'occupe de mes cheveux, alors que je prenais plus le temps de m'occuper de mes cheveux dernièrement. Et la dernière chose, c'est euh, j'ai pris un journal sur lequel j'écris tout ce qui est gratitude, toutes mes intentions, sur lesquelles je déverse aussi ce qui a été ou ce qui n'a pas été, afin que ce ne soit plus dans ma tête. Et euh, si vous avez. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, donc voilà, c'est ce que j'avais noté, c'est que euh, c'est une succession de toutes ces habitudes qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous, d'être plus forte et, euh, et d'être une working girl ou un, un boss, je ne sais pas comment on dit, un, un chef d'entreprise à succès. Vraiment prendre conscience que vous n'êtes pas une machine. Que vous avez le droit d'échouer, que vous avez le droit d'être fatigué, que vous avez le droit de ne pas gérer, que vous avez le droit de ne pas être bien et que vous avez le droit d'être en colère. C'est pas grave. Il faut juste en prendre conscience et se dire « Ok, ces personnes m'ont déçu, ok, je n'ai pas gagné d'argent, ok, les impôts me tombent dessus, ok, c'est le confinement, ok. » C'est pas grave vous êtes votre marque c'est vous le centre le pilier de votre activité c'est vous vous devez être bien vous devez être heureux de ce que vous faites vous devez être dans votre passion pour que ça résonne Et je vais rajouter une dernière chose quand on n'est pas bien quand on est en train de se reconstruire comme ça vous savez, il existe 14 lois de l'univers et il y en a une que je pratique beaucoup plus. C'est euh, la loi du. Je la dis tout le temps, de la loi de la réciprocité. Donnez et vous recevrez. Et c'est en réfléchissant à ça, comment est-ce que je pourrais donner Comment est-ce que je pourrais contribuer Comment est-ce que je pourrais faire quelque chose de grand qui va être challengeant pour moi et qui va surtout aider beaucoup de gens j'ai eu l'idée de créer un calendrier de l'Avent, donc c'est aussi l'idée le... du calendrier de l'Avent. Euh, de créer un calendrier de l'Avent, donc à partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre, il va y avoir une vidéo par jour, certaines seront enregistrées, d'autres seront en live. Euh, je vais vous donner des conseils, mais surtout, euh, tous les jeudis, je vais refaire tous les gros tutos tous les gros tutos que j'ai faits qui ont vraiment, vraiment super bien marché. J'ai des vidéos qui ont plus de, de 65 000 vues. Ben, toutes ces vidéos, je vais les refaire au jour d'aujourd'hui et pendant, pendant ce calendrier. Pendant ce calendrier aussi, je vais vous permettre, pour les personnes qui le veulent, d'avoir accès à des promotions sur mes formations, euh, sur toutes les formations que j'ai faites par le passé et qui dorment. Je vais donc les remettre au goût du jour, les retourner. Et je vais également vous proposer des cahiers d'exercices, des feuilles de travail que vous aurez la possibilité d'avoir dans un espace membre. Est-ce que c'est facile à mettre en place Non. Est-ce que ça va me demander beaucoup de temps Oui. Est-ce que ça va vous aider Oui. Est-ce que ça va contribuer au fait que vous qui regardez cette vidéo, développez votre activité grâce à Internet et réussissez par tout chose, une petite chose que j'aurais fait Oui. Donc je contribue. Donc ça, ce calendrier de l'Avent, on le commence le 1er décembre. Moi je vais finir ça en mode tranquille, je vous mettrai des photos quand j'aurai fini. Et euh, si vous aussi vous avez des, des. si vous déjà si vous ressentez vous aussi cette colère à certains moments, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres choses auxquelles je n'ai pas de pensée, mettez-le-moi dans les commentaires parce que si je peux trouver d'autres choses en plus pour moi aussi sortir définitivement de cette colère. Et euh, ah si, une chose aussi que j'ai fait, je me suis créé un fond d'écran sur lequel j'ai marqué calme. Euh, ce que je vais faire, bah je vais vous l'offrir. Euh, sans lien, sans marquer votre nom, votre prénom donc sous cette vidéo vous allez avoir euh, un cadeau donc je vais vous donner accès à ce fond d'écran vous pourrez mettre en fond d'écran de votre téléphone comme j'ai moi et sur lequel c'est marqué calme parce que ce que je veux moi c'est être dans le calme dans une énergie positive, relaxante, créative être easy quoi si vous aussi vous souhaitez être dans le calme, je vous dis je vous fais ce petit cadeau, mettez-moi dans les commentaires si vous aussi vous ressentez euh, à certains moments cette frustration, cette colère qui est en train de vous ranger et si vous avez mis en place des stratégies, surtout n'hésitez pas à me les partager. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous